à enrichir le débat à la vie centrale et à participer à cette nouvelle génération de personnes de des relations internationales. Je vous remercie. Donc, moi, je suis analyste en géopolitique euh, au sein d'un site de tank indépendant qui s'appelle le et Je suis en charge des questions euh, énergie, euh, climat, environnement. Donc, je suis euh, assez précisément les questions euh, en lien avec les COP, l'agenda climatique et euh, cette notion que l'on appelle la vertu climatique des États plus largement la diplomatie environnementale dans l'ensemble du monde, et plus particulièrement la une région les régions qui le Alors Pour rappel, euh, moi, en tant qu'analyste, j'ai constaté qu'on parlait beaucoup de la COP, qu'on parlait beaucoup d'engagement de, climat, d'ambition climatique et d'objectif. Tout le monde en parle, mais concrètement, personne ne sait laisser réellement se saisir du sujet ou moins, peu de monde. Donc je voulais en fait euh, vous développer une démonstration, une analyse, la manière dont moi personnellement j'analyse ces questions conditions climatiques des États, illustrée en Asie centrale. Donc pour rappel, la COP26 se tiendra en novembre cette année, elle a été décalée à cause de la pandémie de la COVID-19, et cette COP26 doit constituer une étape majeure dans les négociations. Parce en effet, les États doivent fournir et communiquer ce qu'on appelle des CDN, des contributions déterminées au niveau national. Donc c'est un document, qui va montrer l'ambition et les objectifs climatiques des États. Donc, ce document, d'un point de vue philosophique, va vraiment mettre en avant cette vertu climatique des États, c'est-à-dire les instruments, les mesures et les objectifs que vont mettre en œuvre les États. La manière également. Cela va être détaillé secteur par secteur. Et ensuite, peut-être dans une autre étape, on pourra... Mesurer cette ambition climatique. Dans le cas d'Asie centrale, euh, j'ai regardé plus précisément chacune des, des, des fameuses CDN, donc les cinq États de que nous étudions aujourd'hui n'ont pas encore communiqué les CDN. On est à cinq semaines de la COP26, mais euh, un certain nombre de pays sont en retard, mais donc euh, pas spécifiquement inquiète sur ce sujet. Toutefois, pour, pour vraiment étudier ces ambitions, j'ai regardé ce qu'on fait des premières CDN, les CDN et les CPDN des contributions prévues déterminées au niveau national, et ce sera base j'ai voulu vraiment connaître le détail de qu'un signe. Depuis environ un an, je vois le euh, Kazakhstan, beaucoup de publications sur le Kazakhstan, comme quoi le Kazakhstan s'était positionné comme un leader de la transition énergétique, de la transition écologique et environnementale en Asie centrale. Moi, en tant qu'analyste, quand je vois ça, je reviens à la base, je regarde sur les documents, sur les fameuses CPT, Donc, Je vais regarder l'ensemble des cinq pays. J'ai dégagé deux tendances et j'ai choisi de vous en présenter deux, de comparer celle du Kazakhstan et celle du Tadjikistan. Le, le Kazakhstan prévoit de réduire ses gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de 15 à 25% par rapport à son pic des émissions de 1990 de manière conditionnelle. Et on est sur cet aspect plus tard. Le Tadjikistan, quant à lui, prévoit de réduire ses gaz à effet de serre entre 10 et 20%. À l'horizon 2030 par rapport à son pic de 1990, mais de manière inconditionnelle. Sur le papier, en l'état, on pourrait penser que globalement, l'ambition climatique des deux pays est quasi similaire. En revanche, cette notion de conditionnel et inconditionnel met en avant le fait que conditionnel, c'est-à-dire que le pays, le Kazakhstan, va être sous soutien et financement extérieur, ça peut être des financements de bailleurs multilatéraux, de l'aide publique au développement ou encore une aide bilatérale, et de manière inconditionnelle, cela va être fait sous fond souverain, donc on peut dire en Donc si on mesure vraiment cette notion de leadership Kazakhstan en Asie centrale, sur la base de ces, de ces documents-là, on ne peut pas réellement faire. Toutefois, c'est une analyse comme une autre, mais on... à ce stade on n'a pas encore d'instruments ni d'outils qui permettent vraiment de comparer des données quasi similaires, mais quasi différentes, cette fameuse ambition climatique. Donc le fait qu'un État se positionne en tant que leader ou non c'est un débat qui, à ce stade, n'a pas vraiment de faux. Donc, il faut vraiment regarder les données. Et ce serait peut-être intéressant, à, dans un moyen terme, dans un, on espère, à court terme, de trouver un outil qui permettrait de mesurer justement cette équité climatique, puisqu'en effet, ça renvoie ça à la notion de ce que l'on appelle la responsabilité commune différenciée. Chaque État se mobilise en fonction de ses moyens et en fonction de ses objectifs. Plus globalement, en Asie centrale, j'ai pu constater que les objectifs étaient globalement identiques. On, avait, on a des objectifs face à des problèmes environnementaux communs, ce sont des problèmes d'irrigation, des problèmes de diverses désertification. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant que ces États se mobilisent d'une voie commune à Et j'ai pu constater que le CAREC, qui est le Central Asia Regional Environmental Center, avait organisé un workshop cet été, et pousse ces cinq États sympathatiques à parler d'une même voie, et donc potentiellement de former une coalition. Une coalition, c'est un groupe d'États qui se mobilise dans des négociations climat, soit pour s'engager parce qu'ils ont des objectifs climatiques ou des enjeux, des problématiques communes, soit parce qu'ils n'ont pas des moyens identiques, et du coup, ils veulent se mobiliser pour ce que l'Union fait. Donc voilà, ça c'est la manière dont on fonctionne dans Zobristang, c'est la manière dont moi je perçois, euh, comment on doit analyser toutes ces questions-là et je pense que c'est assez intéressant face à un public qui, qui s'intéresse aussi à, aux questions climatiques de, de, de prendre un peu de recul sur toutes, toutes ces informations que l'on voit et de rentrer vraiment concrètement, de comprendre les notions qui sont certes complexes mais qui en fait veulent réellement dire certaines choses. Donc voilà pour mon intervention sur la COP26. Ensuite, euh, au Breston, on... On étudie beaucoup le, cette notion des de routes de la soie. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il euh, y avait un, une méconnaissance réelle, il y avait un, un problème de positionnement face à la vision que l'on a sur les routes de la soie. Donc on a développé une thèse qui se base sur deux ordres. La première, c'est que les nouvelles routes de la soie ne sont pas une question d'investissement, mais de prêt à l'étranger. C'est-à-dire que pour les activités chinoises, ou même pour les entreprises chinoises, l'idée est de créer des infrastructures de la valeur à l'étranger. La deuxième chose, qui est pour répondre à cette première remarque, les nouvelles de la soie sont un problème, Ils sont une solution sino-chinoise à un problème sino-chinois. Tu m'expliques. Quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a constaté deux choses c'est qu'il y avait trop peu de demandes sur le marché intérieur, et également trop d'exportations, donc il y avait une accumulation de devises assez importante. Donc, L'idée de développer ces routes de la soie était justement de régler ce problème-là. On voit aussi beaucoup d'analystes qui disent que justement cette question des nouvelles de la soie est en premier lieu pour rassoir plan chinoise. Mais initialement, c'était un problème chinois qui a été réglé par des notions d'infrastructure pour aussi développer des régions qui n'étaient pas dotées d'infrastructures, mais également de développer plus largement des régions, notamment l'Asie centrale. Et c'est pour ça que la région, cette région peut profiter de sa.